Salut J'imagine que vous ne prenez pas la carte en dessous de 10 euros Salut. Qu'est-ce que tu veux Contente de te revoir aussi. Je suis venue voir comment t'allais. T'es venue pour voir comment j'allais Je m'en fais un peu pour toi. T'as l'air fatigué. Arrête, Chloé, tu... Qu'est-ce que tu fous ici L'épreuve finale de paranoïa, c'est aujourd'hui. Tire-toi. C'est du sérieux. On est arrivé au dernier niveau du jeu. Il ne reste plus qu'une seule énigme à résoudre. Allez, tire-toi, s'il te plaît. Je suis sûr que tu peux y arriver. Personne n'est allé aussi loin que toi dans Paranoïa. Vrai, je m'en fous de tout ça. Tu comprends pas C'est fini pour moi. Tu m'écoutes quand je te parle Ça commence aujourd'hui. Non, toi, tu vas m'écouter. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Et toi, la première chose que tu fais, c'est de te pointer ici pour me parler de cette connerie on a passé une année devant nos ordis, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à chercher un, un indice pour rien du tout. Tu vas quand même pas me dire qu'un million d'euros, ça t'intéresse plus Je ne veux pas qu'on revive ce qu'on a vécu. Ça nous a détruits tous les deux. C'est pas ça qui nous a détruits. T'imagines ce qu'on pourrait faire tous les deux avec un million d'euros Tu as dit tous les deux J'ai lu un article dans la presse locale qui disait que deux signes noirs avaient disparu du zoo de Manchester. Deux signes noirs, c'est l'emblème de paranoïa. C'est une simple coïncidence. Oui, sauf que j'ai bien vérifié et il n'y a jamais eu de signes noirs dans ce zoo. C'est vrai, c'est bizarre. J'ai contacté le zoo. La réponse qu'ils ont envoyée, 24 bien courageux. 24 bien courageux, ça doit être un code. 24... Bon, il y a deux chiffres et deux mots. Ça pourrait être un code postal. Imaginons que A, c'est 1, et B, c'est 2. C, c'est 3, D, c'est 4. Alors, 24... Ça donnerait BD. Maintenant, voyons les mots. B, c'est. De... La première lettre de chaque mot, c'est B et C. Ça donne 23. Le résultat, c'est. BD23. Et voilà, le site web de la ville de Skipton. Le code postal, c'est BD23. Protection de notre écosystème. Préservation des signes noirs. Un an sur la route. Ramenez-nous à notre point de départ, comme d'habitude. Nous y serons toute la soirée jusqu'à minuit. Ça veut dire quoi Un an sur la route, je pense que c'est écrit euh, 01 dans la première case. Ramenez-nous à notre point de départ, comme d'habitude. Essaye le symbole de l'infini. Nous y serons toute la soirée jusqu'à minuit. Écris la date d'aujourd'hui, 0811. Non, c'est pas ça. D'accord, euh, on recommence. Un an sur la route. Le premier, 01. On va mettre 00 au lieu de l'infini. Et 0811 pour le troisième. T'as trouvé une rêve à Skipton T'es un génie. On va la trouver. Je peux te demander quelque chose. Euh, je crois que ce que je vais te dire ne va pas te plaire du tout. Mais euh, je... Je vais aller faire un tour avec Chloé ce soir, si tu es d'accord. Je sais parfaitement ce que tu penses d'elle. Qu'elle m'a fait trop souffrir, mais... J'aimerais que tu me pardonnes d'être encore amoureux d'elle. Désolé. Faudrait que je pense à laver ma voiture un de ces quatre. Tu peux mettre ça à l'arrière si tu veux. Pour l'instant, pas de rêve en vue. Là, là, sur la droite, je la vois. Le jeu paranoïa, alors, qui tire les ficelles Qui paye pour tout ça Et c'est qui, tous ces gens C'est des vrais joueurs ou ils font juste partie du jeu Oui, elle est là. Je suppose qu'elle est toujours dans le jeu. Plus que jamais. Mais si elle est là, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Allez, on doit trouver l'entrée de paranoia avant elle. Hé, hey, est-ce que tu entends ça Quoi La musique du lac des signes. C'est de la techno non, non, non, non, non, non, non. Ça vient de plus loin, écoute. C'est par là, Viens. Avec un seul joystick, comment on est censé jouer l'un contre l'autre On joue contre l'ordinateur. Tu veux commencer Sans façon. maintenant ce sont des coordonnées gps je vais regarder j'ai trouvé Il n'attendait plus que vous. Il y a des caméras partout. C'est normal, ils sont obligés de suivre le jeu. Désolé les gars, on a commencé sans vous. Bienvenue parmi nous. Moi c'est Ray. Moi c'est Maxine. Jablowski. Bah ben, moi c'est Chloé. Alors tu reviens dans le jeu Ça fait un bail que je t'ai pas vu en ligne. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Paranoia. Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter sur les milliers de candidats. Vous êtes les seuls à être arrivés jusque-là. Cette compétition a été créée pour vous. Elle vous emmènera au-delà de vos capacités. Elle jouera avec vos faiblesses et vous mettra à rude épreuve. Cet hôpital est votre aire de jeu. Ses coins et ses recoins les plus sombres vous appartiendront pendant toute la durée du jeu. Vous êtes sur le point de commencer le plus extraordinaire des Escape Games. Il vous faudra résoudre des énigmes pour sortir de chaque pièce et accéder au niveau supérieur. Lorsque vous quitterez une salle, vous repartirez avec une pièce du puzzle. La première pièce se trouve sur la table. Une fois complété, le puzzle vous dévoilera le code pour sortir de l'hôpital. Vous avez été divisé en équipes de deux. La première équipe qui sortira de l'hôpital remportera le million d'euros. Sachez que vous ne pourrez pas quitter le jeu une fois qu'il aura commencé. Alors c'est maintenant ou jamais, est-ce que l'un d'entre vous veut quitter le jeu C'est votre dernière chance. Vous êtes tous isolés pour le début du jeu. Vous devez retrouver votre coéquipier pour rester dans le jeu. Toi entre nos deux chambres. Tu le vois Oui, je le vois. J'ai trouvé une clé, mais elle n'ouvre aucune serrure. T'as essayé à. la porte Elle n'a pas de serrure. Eh, regarde s'il y a une plaque métallique dessus. Non, il n'y en a pas. Comment je suis censée ouvrir cette fois Ok, d'accord. Chloé, j'ai compris, ok Si tu peux pas l'ouvrir, c'est moi qui dois pouvoir. Il faudrait que tu m'envoies la clé. Tu crois que tu peux le faire <tousse> Cherchez la salsette. Qu'est-ce que c'est cet endroit Très bien. Alors, je suppose qu'on doit sortir par cette porte. Et comme il y a un clavier, ce qu'on doit faire, c'est trouver le code. Tu crois qu'il faut mettre ce truc Alors je me lance. T'es sûr Ouais. Allez, arrête de flipper. Viens m'aider à mettre ça. C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde partout. Il doit y avoir une énigme à résoudre. Oh, non. Écoute, Chloé, j'aime pas du tout ça, c'est vraiment... Ne bouge pas. Il faut qu'on sorte d'ici. Et si je trouve pas la réponse à temps T'approches pas. Résous l'énigme. Dépêche-toi Ça semble un puzzle, je crois que je vais devoir former un dessin. Il y a des pièces qui sont noires et d'autres qui sont blanches. Euh, je crois que je l'ai. Mais je comprends pas. Toi aussi tu vois le signe. Vrai, Chloé Il y a certainement quelque chose qui cloche. Non, je peux pas continuer. On laisse tomber, c'est trop dangereux. Non, non, non, non. Chloé, je vais essayer de te détacher, d'accord Non. Fini le signe. Il faut que tu finisses le signe, crois-moi. J'aperçois quelque chose. Allez, continue. T'es devenu complètement dingue, Chloé qu'un, plus qu'une qu minute. Tu vas le finir, ce putain de puzzle. J'aperçois des nombres Il faut que ces lames se rapprochent encore pour que je puisse les lire Qu'est-ce qu'on fout ici ah, Quelle bande de tarés Étape suivante, chercher la salle 11. On y va Chloé Allez, viens Attends, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit Hé hey, T'entends ce que je te dis Essayons de. Essayons de trouver une autre salle. Peut-être qu'on pourra continuer. T'entends ça? Ça vient de ces côtés-là. éliminé par les autres. D'accord. Allons voir ouais. ce qu'il y a sur l'étagère, là-bas. T'es calé en musique classique Ouais, un okay. toi Non. Il y a un cadenas, ici. Il y a une partition du Lac des Signes, sur chaque étagère. Il y a trois étagères. Et la combinaison du cadenas est de trois chiffres, c'est ça Oui. Sur la première étagère, elle vient en quatrième position. Quatre. Sur la deuxième, en septième position. Sept. Et sur la troisième, en neuvième position. Neuf. Ah, C'est pas la bonne. Oh non. Attends, attends, attends. Sur cette partition, il y a trois chiffres. Quatre, sept, neuf. Balade de Chopin en sol mineur. C'est pas vrai, ils veulent nous tuer ou quoi Putain. Où toi Cherchons un compositeur irlandais. Pourquoi irlandais Parce que l'Irlande n'apparaît pas sur cette carte. D'accord. Euh. Albert Kettlebay Anglais. L'Irlande Drisdale. Écossais. Euh. Attends, j'ai trouvé un livre. Euh. La lettre volée, d'Edgar Allan Poe. Il est irlandais, non Non, il est américain. Mais hey, Chloé, il faut okay, trouver okay. l'énigme. Il faut qu'on sorte ici. D'accord. Celui-là, celui-là. Euh, bref, Deliran. Tu connais ce compositeur Non. Ah, attends, attends, attends. Ça y a, Daily Run, Daily Run. Euh, est, Deliran, Deliran. C'est un anagramme d'Irlande. Et brève, c'est quoi bref C'est une double ronde. Alors c'est dans la partition. Ouvre-la. Vas-y. je vais regarder. Bon, page 4, on a 6 brèves. 6. Page 7, on a 3 brefs. 3. Et page 9, on a 8 brefs. 6, 3, à 8. Ça marche, ça s'ouvre. Ça va nous prendre un temps fou d'éplucher calme ça. Calme-toi, Lucas. Tu peux pas rester calme, la pièce est en feu. On doit résoudre l'énigme. Quelle énigme, Chloé Je sais même pas si y en a une. On est peut-être coincé ici. Ça y est, j'ai trouvé. El renacimiento de la musica classica irlandesa. Tu comprends l'espagnol Le pianiste, où ce qu'il est Lucas Non, je comprends pas l'espagnol. Et toi Non plus. On fait quoi, alors J'en sais rien C'est toi le petit génie. Alors trouve et sors-nous vite d'ici. La lettre volée. La lettre Quoi? volée. Comment t'as compris qu'il fallait terminer le morceau Eh bien, comme Edgar Allan Poe a écrit dans la lettre volée, le meilleur endroit pour cacher un trésor est le plus évident, parce que les gens n'iront pas le chercher là-bas. Tu vois, ça paraît logique, pas vrai Mais on cherche plutôt des indices complexes, donc l'Irlande et les autres trucs, c'était des... fausses pistes. Pour toi, l'endroit le plus évident, c'était le piano. Bah ben ouais. Lis-moi ce qui est écrit. Nous sommes tous égaux face à elle. La loi La mort Ne me dis pas que c'est ce que je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc Le clavier est bien plus compliqué cette fois-ci. Des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F. C'est un jeu tout à fait normal, je veux dire. On dirait qu'il y a toutes les cartes. On a un, deux, trois. Quoi En oh, quelle erreur Qu'est-ce qu'il y a Quoi Calme-toi. Calme-toi, d'accord C'est peut-être un faux corps. Ça va aller. Oh putain, quelle horreur! Ça fait partie du jeu, ça? Chut. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Calme-toi. Mais c'est quoi cet emprunt de temps? Ok, on va mettre la table. On va la chercher. D'accord, j'y vais. La porte, Réveille, retiens-la Ah, ah. oh, Saviez-vous que notre mémoire s'améliore quand on sait qu'à chaque erreur que l'on commet, une punition est infligée, tout comme les fessées de vos parents quand vous n'étiez pas sage, vous allez en faire l'expérience. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, bande de jour Nous allons voir jusqu'à quel point la punition peut affecter la mémoire je vais vous donner une série de onze paires de mots. Un nom suivi d'un adjectif. Ensuite, je vous donnerai l'adjectif et vous me donnerez le nom auquel il se rapporte. Nous répéterons l'exercice dix fois au total. Chaque erreur sera punie. Si vous me donnez au moins cinq bonnes réponses, vous serez libre. Et si je ne vous donne pas les cinq bonnes réponses Tête, malade, cadavre, froid, croix, noir. Donjon sombre, mer mystérieux, cercle coloré, trésor enfoui, âme volant, présence absent, vent violent, meurtrier innocent. Présent, absent, violent, meurtrier. Sombre. Donjon. Correct. Suivant. Volant. Ciel. Faux. <coughs> Mystère. <coughs> Je <Jean> répète. <Lepette>. Mystère. <coughs> Claude. Faux. Euh... Suivant. Coloré. Euh... Cercle. Correct. Suivant. Violent. Je sais rien. Faux. Faux. Vous avez une certaine tendance masochiste. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La décharge va être de plus en plus forte. Suivant, froid. J'en sais rien. Faux. Suivant. Malade. Prenez votre temps pour être sûr de me donner la bonne réponse. Concentrez-vous. Votre voix me dit quelque chose. Faux. Il ne reste plus que trois questions. C'est votre dernière chance. Vous m'avez donné cinq mauvaises réponses, alors vous n'avez plus le droit à l'erreur. Suivant. Meurtrier. Coupable. Achevez-le. Non, non, non, non. Mmh. T'aurais jamais dû accepter ce matin. On n'aurait pas trouvé la rêve. On serait pas enfermés dans cette maison de psychopathe. Chloé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu t'avais séjourné en hôpital psychiatrique Je voulais pas que tu penses que j'étais cinglé. Quelqu'un accrochait des croix sur ma porte. Tous les jours, pendant des mois. Jour après jour. Je n'ai jamais su qui avait fait ça. Alors, ça m'a rendu dingue. Du coup, je suis tombée en dépression. Et j'ai fini en hôpital psychiatrique. Lorsque je suis sortie... Les croix sont réapparues. J'ai déménagé. Tu vois, ça n'a pas été tout rose depuis qu'on a rompu, toi et moi. Depuis que tu m'as quitté. Tu m'as forcé à rompre. Comment ça se fait que tu m'as jamais dit comment ta mère était morte J'avais 16 ans et. Elle s'est fait tuer par des cambrioleurs. Ouais, j'étais allé à une fête. Je suis rentré bourré, je suis tombé dans les pommes et... et je me suis rendu compte de rien du tout. Je les ai pas entendus entrer. Je les ai pas entendus tuer ma mère. J'ai rien entendu. Elle a dû appeler à l'aide, c'est évident. Elle a dû certainement penser que j'allais arriver et que j'allais la sauver. Je me sens tellement coupable. Il devait chercher quelque chose au sous-sol. Je sais pas... Je sais pas ce que c'était, mais ça devait être important. Pour elle, ou... Mais je suis jamais redescendu au sous-sol. J'ai vraiment essayé, pourtant, mais... Mais je ne je l'ai jamais fait. J'ai l'impression de l'avoir trahi. Lucas. Ça va. Lucas. Je suis désolée. C'est une photo. On dirait Naomi. Elle a été internée ici. Ils ont écrit dans son dossier patiente, dangereuse. Elle a l'air d'avoir 16 ou 17 ans. Ça doit faire des années. Ouais. Ils ont écrit éloignez la de tout objet pointu. Stylo, clé, tournevis. Maxine avait un tournevis planté dans le cou, tu te rappelles Elle a sûrement été internée ici quand elle était ado, pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, elle veut prendre sa revanche pour toutes les années où elle a été enfermée. Et elle prend sa revanche sur des joueurs innocents Non, j'y crois pas. Hé, hey, je parle sérieusement, Lucas. Je suis sûre que c'est elle. D'accord, bon, écoute, il nous manque plus qu'une pièce pour finir le puzzle. Allez, on prend ça et on y va. Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis. Elle était là, juste devant nous, pendant tout ce temps-là. Je sais. Attends, attends. Ça vient pas vers nous. Je pense que ça s'éloigne. Diabloski Naomi n'est pas avec toi Non, ça fait un moment qu'elle a disparu. Vous avez vu ce qui est arrivé à Maxine Ouais. Il y a aussi Ray qui s'est fait tuer. Quoi C'est quand la dernière fois que t'as vu Naomi elle a ouvert la porte après qu'on a trouvé une énigme et elle est sortie. Quand moi je suis sortie, elle n'était plus là. C'était quand Avant ou après ce qui est arrivé à Maxine C'était avant. J'étais plus avec elle quand j'ai trouvé le corps de Maxine. Tu connaissais Naomi avant de venir ici Pourquoi tu me poses toutes ces questions Parce que... Elle a été internée ici il y a dix ans. Tu te fous de moi Non. C'est quoi cette histoire C'est celle d'un psychopathe qui tue des joueurs avec un tournevis. Qui sait, peut-être qu'elle aussi elle est morte. C'est bien ce type de jeu, non De jeu on ne parle plus de jeu maintenant, tu comprends On parle d'un assassin qui nous traque dans ses couloirs. Le jeu continue, et on est adversaire. Quoi C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes On sera bien plus forts si on forme une équipe. C'est ça, bonne chance. Tu vas maintenant monter au paradis, ça veut dire quoi je sais pas trop. Peut-être qu'au prochain niveau, on va se retrouver dehors, en pleine lumière. Ouais, c'est bien vu, mais mais c'est plutôt religieux. Euh, religieux Une chapelle. Peut-être qu'il y a une chapelle dans cet hôpital. Ouais, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la porte s'est ouverte quand j'ai électrocuté l'infirmière. Parce que s'il teste pas mon intelligence, je. Qu'est-ce qu'il teste alors Ta capacité à tuer regarde ce tableau. On dirait celui qui est dans ton salon, non Ouais. C'est vrai, on dirait le même, le préféré de ma mère. C'est bizarre. Comment un tableau peint par un patient dans un asile a bien pu atterrir dans ton salon J'en ai aucune idée. On seulement traverser la pièce, rien d'autre. On ne va pas faire de mouvements brusques. On veut seulement passer. C'est tout. C'est quoi ces barres On ne veut pas te faire de mal, je te le promets. Pourquoi vous avez des bars alors Parce qu'on veut être sûr que tu ne vas pas nous faire de mal. D'accord Tout le monde a peur de moi. Pourquoi Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Naomi. Tu sais qu'il y a des gens du jeu qui sont morts, n'est-ce pas Oui, je suis au courant. J'ai vu leur corps, moi aussi. Tu étais où quand les meurtres ont eu lieu J'en sais rien. Écoute, Naomi, je veux que tu sortes cette chose qui est dans ta poche. D'accord Doucement, doucement, doucement. Pose-le sur le sol. Tout doucement. Sans te précipiter. C'est pas à moi. Quelqu'un m'a mis dans ma poche. Pourquoi tu fais tout ça, Naomi Chloé, non. J'ai toujours pensé que t'étais bizarre, mais ça... Non, Chloé. Alors tu joues à paranoïa à l'hôpital depuis tout ce temps, c'est ça euh, Naomi mais... t'approche pas de moi Toi non plus Calme-toi. Reculez tous les deux. Vous essayez de me faire croire je suis devenue folle. Mais non. Vous vous servez de ma fragilité pour me faire croire que c'est moi qui ai fait tout ça sans m'en rendre compte. Du calme, ah du calme Mais ça marchera pas. Je sais ce que j'ai fait ou pas. D'accord. Alors, j'ai fait comment pour les tuer hein En dormant Vous êtes que des enfoirés. Vous utilisez le terme cinglé sans même savoir ce que ça veut dire. Il me détraquent la cervelle. Depuis que je suis à temps. ils veulent me faire croire que je suis complètement taré. Mais j'en ai plus qu'assez de tout ça. J'en ai toi, assez vous de me Calme faire me votre vision de la réalité. Alors, de... foutez-moi la paix, d'accord Foutez-moi la paix Je ne suis pas comme eux, d'accord Je ne suis pas comme eux, je te le promets. Regarde, je pose ça, tu vois Tu peux me faire confiance, d'accord Chloé, lâche la barre. Tu peux me faire confiance, Chloé. Lâche la barre, Chloé. Je t'ai dit de lâcher la barre, ok Dites-moi à quoi ça sert de vivre si on peut pas croire ce qu'on voit. Ah Tu avais la situation en main. Tu l'as fait paniquer. Tu plaisantes C'est une psychopathe. Tu crois qu'elle aurait lâché le tournevis parce que tu lui as demandé Elle allait vraiment le lâcher. T'es tellement naïf ¿Pero es? ¿Pero es? Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis. C'est là. Trois petits tas de poussière. Vous vous croyez fort C'est un triangle. C'est la Trinité. différentes fraises. Trois pinces d'extraction. Trois bouteilles. Trois radiographies. La page 3 et la page 33 ont été cornées. Toujours le chiffre 3 le sacrifice d'un des nombreux... <triqués> Fais-moi partir, bande d'enfoirés! Merde! Mais qu'est-ce que vous allez me faire D'accord. Huh <laughs> Tu vas bien Chloé, t'as du sang partout. Chloé Je voulais le sauver. Lui respirer encore quand je suis arrivée. C'est pas vrai! J'ai rien pu faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le tueur. Chloé? Il m'a attrapé avant que je puisse t'appeler pour m'aider. Mais pourquoi t'as disparu? Et j'ai réussi à m'échapper. On y va, d'accord On va sortir. Maintenant, il reste plus que nous. Il faut qu'on sorte d'ici, aide-moi. Parce que le tueur est toujours là, pas vrai On va gagner le prix. Chloé, est-ce qu'il est là Chloé. Il y a souvent des symboles bibliques dans le tarot. Celle-là pourrait marcher Oui, elle contient un symbole biblique, sept branches, même espace entre chacune. Comme les sept échelons de l'échelle de Jacob Chloé Ou comme... les sept degrés de l'initiation l'échelon qui relie l'homme à la terre au paradis ou à l'enfer. Tu vois Jacob quelque part C'est Jacob. On va y arriver. Encore un petit effort. D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes, Chloé chloé non non non non non non non non ah. lucas, oh non lucas j'ai froid non non c'est pas vrai ça va aller. Ah non! Lucas! Lucas! Lucas! Je t'en prie, pardonne-moi. Reste avec moi, Chloé! Cet endroit a rendu alors... complètement folle. Chloé, Chloé, reste avec moi, reste avec moi! Non, va-t'en. Maintenant tu es prêt pour affronter la vie. Je t'aime tellement. Non, non, non, non, non, non, non! Chloé! Chloé! Allez, viens Allez, viens Viens m'affronter Qu'est-ce que t'attends Ville Alors, qu'est-ce que t'attends Le monstre que tu es vraiment. Regarde de quoi tu es capable. Je te cache la vérité depuis des années. Il est temps pour toi d'assumer les conséquences de tes actes. C'est toi qui as créé paranoïa pour que Chloé tombe dans le piège. Elle t'évite depuis des années. Depuis qu'elle t'a quitté, en fait. La ferme Tu l'as harcelé tellement. Elle t'a quitté parce que t'es paranoïaque et violent. Oui. Ah oui. La ferme La ferme Tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux Oublier le monstre et faire comme si rien n'était. Oublier ta propre conscience. Lucas Va-t'en. Lucas. J'ai dit Va-t'en. Hein Vous essayez tous de me rendre cinglé. C'est ce que vous faites, ou en tout cas vous essayez de me faire croire que je suis cinglé. Vous croyez que je suis suffisamment fragile pour penser que j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte Je sais ce que j'ai fait ou pas Laissez encore, chérie. N'abandonne pas. C'est trop difficile. Tu y arriveras. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur et tu le seras toujours. Concentre-toi. Je t'adore, maman. Je t'adore aussi, mais tu dois faire beaucoup mieux que ça. Vous vu un homme en uniforme orange Qu'est-ce qu'elle a votre main euh... ah, C'est une blessure que je me suis faite quand j'étais petit. Bien, attendez une minute. Euh... D'accord On va vous ramener chez vous. Mais ne quittez pas la ville. J'aurai encore des questions à vous poser. J'attendais ce moment depuis longtemps, tu sais. Te voilà prêt pour affronter la vie.